Chacun sa bouffe, son festin. Tant pis si tu manges ton voisin. Imaginez, vous venez de traverser le tube digestif de part en part, de la bouche à l'anus. Vous avez échoué dans la salle des crottes. Et alors Manger, ce n'est pas seulement déguster des aliments et en extraire les nutriments. Manger, c'est également avoir un impact sur la biosphère, une empreinte alimentaire. C'est pourquoi, dans le cadre de l'exposition « Manger la mécanique du ventre », j'ai proposé au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel de constituer une dernière salle destinée à faire réfléchir les visiteurs sur cette problématique. Cette salle, intitulée « Les Futurs de l'alimentation », prend la forme d'un temple constitué de cinq chapelles organisées autour d'un cœur central. Chacune de ces chapelles illustre un courant idéologique particulier associé à l'alimentation dans nos sociétés occidentales. Au fond de chacune de ces chapelles trône une idole qui représente le système de valeurs Associés à ces différentes postures alimentaires. On y rencontre ainsi le gourmand je m'en foutiste, l'écologiste altermondialiste, le technophile progressiste, le catastrophiste nostalgique et le végétarien diététiste. Au sein de chacune de ces chapelles, on trouve des hôtels à la manière des temples traditionnels. Au pied des idoles, ils traitent cette fois des grandes problématiques liées à l'alimentation. L'accès à la nourriture, la production alimentaire, les pratiques culinaires, la psychologie de l'alimentation et l'empreinte écologique. Ces hôtels sont commandés par des beamers associés à des kinects qui sont placés au plafond. Les visiteurs interagissent avec eux au sein de plusieurs niveaux de lecture. Dans un premier niveau de lecture, ils découvrent cinq objets qui introduisent cinq sujets originaux humoristiques qui sont liés à la problématique. En touchant ces objets, ils ont accès à des informations complémentaires qui leur serviront dans le quiz ultérieurement. De même que les mangeurs laissent une trace sur la biosphère en consommant de la nourriture, les visiteurs, à l'issue de leur parcours dans l'exposition, laissent eux-mêmes une trace dans le muséum. Ainsi, après avoir parcouru les différentes thématiques liées à l'alimentation sur les hôtels, ils sont invités à répondre à un quiz qui est présenté sur cinq écrans interactifs différents. Ce quiz est constitué de cinq questions. Chacune de ces questions est liée à l'une des thématiques présentées sur les hôtels. Pour chaque question, cinq réponses. Chaque réponse est liée à l'une des idoles. Ainsi, en répondant au quiz, les visiteurs construisent progressivement leur profil de mangeur, un peu à la manière des tests de magazines. À l'issue du quiz, leur profil de mangeur leur est délivré, sous la forme d'un petit texte descriptif, mais également d'un couple d'idoles, leur idole principale et l'idole ascendante, qui représentent leur rapport à l'alimentation. Ces informations, textes, et idoles sont également disponibles sur une carte qu'ils sont invités à retirer juste derrière eux. De retour chez eux, ils pourront partager ce questionnement avec leurs proches en retrouvant le quiz en ligne sur le site du Muséum. Rien de tel pour finir une histoire qu'un bon banquet